Comment simplifier une fraction Exemple. Exemple numéro 1. 6 sur 4. Alors, on va chercher dans quelle table se trouvent 6 et 4, dans la même table. Bien sûr, c'est facile. Tous les deux se trouvent dans la table de 2. Alors 6 s'écrit 2 fois 3, et 4 s'écrit 2 fois 2. Alors on va diviser les deux, numérateur et dénominateur, par 2. On obtient 3 sur 2. Voilà la forme irréductible de la fraction 6 sur 4. Exemple 2. Disons qu'on a 195 sur 105. Remarquez, c'est que plus difficile que celle-ci. Hein, parce que on cherchera dans quelle table se trouvent ces deux nombres. Autrement dit, par quel nombre se divisent juste 195 et 105. Alors, les critères de divisibilité de sixième... Ces deux nombres, comme ils se finissent par 5, sont dans la table de 5. Alors, ou bien à la calculatrice, ou bien à la main. 195 divisé par 5. Je vous laisse calculer. Je peux mettre en pause. D'accord. Ça nous fait combien Ça nous fait 39. Et l'autre, 105 divisé par 5. Allez-y, pause, ça fait 21. D'accord, donc 195 est égal à 5 fois 39, 105, 5 fois 21. On divise le numérateur et le dénominateur par 5 et on obtient 39 sur 21. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour simplifier est-ce que 39 et 21 sont dans la même table, comme on dit Autrement dit, est-ce qu'ils sont divisibles par le même nombre Par lequel Allez, devinez, 21 et 39. Les critères de divisibilité, C'est pas divisible par 2. Si je fais la somme des chiffres, 3 plus 9, 12, 2 plus 1, 3. Divisible par 3. Donc, 39 s'écrit 3 fois, combien Diviser 39 par 3, ça nous fait 13. Et 21 s'écrit 3 fois, diviser 21 par 3, ça nous fait 7. On divise les deux par 3 et on obtient 13 sur 7. Voilà la forme irréductible de cette fraction. Essayez de simplifier les fractions suivantes. Petit a, 16 sur 14. Petit b, 15 sur 40. Petit c, 24 sur 15. Petit d, 63 sur 99. Petit e, 21 sur 15. Petit f, 15. 81 sur 54, petit g, 35 sur 42, petit h, 20 sur 35, petit i, 30 sur 60, j, 12 sur 18, h, 88 sur 55 L 125 sur 200 et allez mon préféré M 105 sur 315